Ce livre est né des témoignages des autistes que j'ai vus et que je vois dans mon cabinet depuis plus de deux décennies maintenant. Les, les visions actuelles sur l'autisme sont des visions qu'on appelle « défectologiques », c'est-à-dire qu'elles font la liste de déficits supposés touchant diverses compétences, divers, dom divers domaines, et ce que me racontent les autistes de leur vie, les asperger, euh, parle d'une intériorité qui n'est jamais mentionnée dans les travaux neuroscientifiques, par exemple, sur l'autisme. Parle d'une expérience intérieure à laquelle j'ai voulu rendre justice en écrivant ce livre. M'appuyer sur le regard autistique sur l'autisme m'a permis de revisiter les théories neuroscientifiques, des théories psychanalytiques sur l'autisme, de les illustrer parfois, et puis aussi parfois de remettre en question certains points, et puis aussi d'explorer d'autres pistes pour comprendre les troubles, et les ressources aussi. Être autiste, probablement, c'est déjà avoir une hyperacuité sensorielle, euh, Voir le monde intense, comme dit l'hypothèse de Markram et Markram. Voir le monde intense est trop intense. Face à cette multiplicité de stimuli qui viennent de partout, de, du monde extérieur, c'est avoir la capacité aussi de se retirer derrière une barrière, une barrière attentionnelle. C'est-à-dire que les autistes ont un fonctionnement de, des facultés attentionnelles, de l'attention, qui est « on off euh, ». Ils ont la capacité de focaliser leur attention de manière très aiguë sur euh, certaines choses, et puis parfois aussi, ils ont la faculté de pouvoir se déconnecter totalement des, des stimuli externes, c'est-à-dire de se protéger derrière ce que j'appelle une barrière attentionnelle, qui va fonctionner comme... Euh, comme une, une carapace autour d'eux, afin de se protéger des stimulations trop intenses qui viennent du monde extérieur. Être autiste, c'est aussi évidemment euh, ne pas bien maîtriser les codes de communication sociale, les codes de comportement sociaux, euh, ne jamais savoir quoi dire, à qui, comment, pourquoi. Et c'est avoir ce rapport particulier à la solitude, en avoir besoin, fondamentalement besoin, et puis s'y sentir parfois aussi totalement emprisonné. Être autiste, c'est d'abord, sans doute, même si les autistes plus mieux adaptés, particulièrement ceux, ceux, que, ceux qui souffrent d'un syndrome d'Asperger, l'ont oublié à l'âge adulte souvent, être autiste c'est d'abord avoir peur des gens. Et, avoir une réticence à ce que les gens recherchent par-dessus tout, c'est-à-dire être les uns avec les autres. Cette réticence à l'être ensemble, eh bien, euh, les autistes en ont souvent honte. Les Asperger éprouvent une honte de, de ces peurs étranges qui paraissent étranges ou neurotypiques, les gens dits normaux. Et puis, euh, être autiste, c'est aussi vivre avec... Donc cette honte, et puis un sentiment de culpabilité aussi, culpabilité d'être souvent pas assez avec les autres, et puis parfois culpabilité aussi de tous les mouvements affectifs qui viennent quand les Aspergers sont trop avec les autres. C'est-à-dire que pour s'intégrer parmi euh, les gens, les Aspergers utilisent euh, tout à fait naturellement des stratégies mimétiques pour se fondre dans autrui qu'ils voient en face, c'est-à-dire euh, adopter les mêmes comportements, dire les mêmes choses, jusqu'à penser les mêmes choses. Et ce mimétisme peut aller jusqu'à les faire s'y perdre dans l'autre, ce qui va provoquer en retour un mouvement peut-être de colère, de rupture, euh, tout mouvement affectif qui va, euh, dans, dans son flux et son reflux, provoquer aussi des sentiments de culpabilité. Être, euh, oui, être autiste, c'est avoir euh, une condition émotionnelle, c'est vivre la condition d'être un homme parmi les hommes d'une manière légèrement différente des gens dits « normaux », c'est neurotypique. Et euh, c'est une façon particulière de répondre à la question, répondre tous les jours à la question « qu'est-ce que c'est qu'être un homme parmi les hommes ?» euh, Pour se civiliser, les hommes, euh, tous les hommes, doivent tous les jours euh, résoudre ce que j'appelle l'équation insoluble. L'équation insoluble, c'est de savoir si autrui est un tueur, un prédateur, ou plutôt un sauveur. Et pour avoir des interactions avec les gens, avec n'importe qui, avec le, le, les gens dans le métro, dans le bus, eh bien il faut à tout moment pouvoir résoudre cette équation dans le sens de, de, de dire qu'autrui sera plutôt un sauveur, un ami, plutôt qu'un prédateur, sans quoi il n'y a pas de relation. Donc les hommes, les êtres humains, ré résolvent cette euh, équation à tout moment, mais c'est ce que les autistes ne peuvent pas. Ils, euh, ils oscillent toujours, autrui sauveur, autrui prédateur, ils oscillent, ils se tiennent toujours au bord de cette équation, mais ils ne tranchent jamais. Alors ils ne peuvent pas se civiliser. Je pense que ces points-là résument euh, l'autisme vu par les autistes. C'est peut-être pas pour rien que l'intérêt pour l'autisme, qui s'était éteint dans les dernières décennies de, du XXe siècle, se réanime aujourd'hui. Euh, je suis psychologue, neuropsychologue, à Genève, en pratique libérale, et ces dernières années, on voit apparaître dans les consultations psychiatriques et psychologiques de plus en plus d'Asperger. Alors, bien sûr, la médiatisation autour de l'autisme, sans doute, les aide à sortir de leur prison de silence, mais, mais aussi... Peut-être que dans le monde actuel, ils, sont, ils font partie des premières victimes. Hein. Euh, L'inadaptation sociale confine à l'exclusion, et puis, et puis les troubles attentionnels rendent très difficile. La navigation dans un environnement qui stimule de plus en plus tous les appareils sensitifs. Euh, et c'est en cela que je dis que l'autiste préfigure l'homme de demain parce que le monde s'autistise, la société s'autistise, et probablement l'homme de demain et celui d'aujourd'hui adopte et adoptera des conduites autistiques pour s'y adapter. L'environnement le, que nous connaissons aujourd'hui est un environnement hyper stimulant sensoriellement. Nous vivons dans des villes de lumière, de bruit, de fureur. Nous avons des cadences de travail infernales et d'autre part, euh, aussi ce qui préside aux liens, euh, ce qui préside aux liens se transforme. Euh, les liens ne sont plus euh, construits de proche en proche, d'être humain à être humain dans leur proximité physique. Maintenant, il y a des liens virtuels qui se construisent partout. Et il euh, y a une marchandisation de l'humain, de, de, de soi-même aussi qu'on voit apparaître dans la société, simplement pour répondre aux exigences de travail par exemple. Il faut se vendre, il faut se présenter, il faut donner à voir de soi des choses qui ne sont pas forcément soi-même. Et cette, cette, cette intériorité qui faisait nos appareils psychiques auparavant, eh bien, euh, elle disparaît au profit d'une spécularité dans laquelle on ne fait que refléter des images, refléter les images de la société autour, refléter l'image de ce qu'on croit qu'il faut montrer. Et, même si ça n'est pas forcément une caractéristique nouvelle, euh, c'est une caractéristique qui tend à, à, à être augmentée et valorisée aujourd'hui, et qui mène cette société, les sociétés occidentales actuelles, à s'autistiser, les hommes à s'autistiser également. Et pour l'homme normal d'aujourd'hui, de demain, il devient, il deviendra probablement de plus en plus difficile à tra de trancher justement euh, dans le sens de l'équation insoluble et de continuer à trouver qu'autrui est plus sauveur que celui qui abandonne ou, ou celui qui tue. Et par rapport à cette expérience qui deviendra de plus en plus difficile, peut-être que les autistes, les Asperger, euh, Peuvent outre nous témoigner de la peur que nous ressentirons, donc nous ressentons déjà, euh, peuvent également nous, nous faire profiter des ressources qui sont les leurs et qui sont certainement aussi les, les nôtres. C'est-à-dire que l'humanité se construit avant tout dans le silence et dans la solitude.